Bonjour dit, j'espère que ça va bien pour vous, euh, que vous ne vous laissez pas abattre par la, alors comme j'ai toujours hein, la morosité ambiante, voilà, <rire> et que ben vous gardez le moral quoi. Bon, euh, on va faire les prévisions de 2022. Alors comme vous le savez, comme d'habitude, n'est-ce pas Je suis toujours la dernière, et parce que j'ai toujours plein de choses à faire et que je m'occupe de plein plein de trucs, voilà. Euh, les enfants, euh, nettoyer, faire les courses, ranger, enfin bref. Quoi, il faut que je jongle avec tout ça en plus de mes consultations, ce qui fait que je suis toujours en train de courir. Bon, alors je vous raconte ma vie. On va revenir euh, sur les prévisions de janvier. Alors, comme je me souvenais pas de ce que j'avais dit, j'ai fallu que je réécoute ma vidéo, et donc euh, je vous ai retrouvé un petit peu des choses qui fait qui finalement qui collaient pas mal hein, avec ce que j'avais dit. Euh, je suis là moi-même euh, étonnée. Alors, il faut savoir encore une fois que la voyance, c'est rien d'autre que la, de la captation d'informations. Hein. On, on est des antennes. Et puis, il bah, y a des ondes, donc des informations que l'on capte. Donc, il faut être, comme on dit, bien connecté ou bien branché. C'est pour ça aussi que je vous fais pas des voyances toutes les cinq minutes, parce qu'après, je peux vous dire que je suis crevée. Bon, en tout cas, ce soir, ça va et donc, donc, pour venir à janvier, alors, je vous ai mis des petites, euh, donc, euh, euh, des petites coupures de journaux, voilà, je cherchais. Donc, j'avais vu qu'il allait y avoir, alors, une femme, plutôt, qui allait se battre par rapport à des problèmes. Alors, j'avais dit lié à l'injection. Alors, ce pas tout à fait ça, en fait. C'était lié à un, à un médicament. Donc, j'ai retrouvé, c'était le fameux média, plus loin tort. Voilà. Euh, bon, ceci dit, c'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui se battent pour faire reconnaître les fameux effets secondes. Hein. On ne va pas euh, trop discuter là-dessus. Mais bon, je n'ai pas trouvé de coupure de journaux euh, spécifiques. C'est plutôt les vidéos sur YouTube. Hein. Mais sinon, par rapport à ce médicament, oui, il y avait bien effectivement des, des histoires, un petit peu même de procès. Donc, je vous ai mis la coupure de, de, journaux à ce, de journal à ce sujet. Euh, J'avais parlé des rats. C'était une des premières cartes qui était sortie. Alors effectivement, il y a bien eu des problèmes euh, liés aux rats, et j'avais dit qu'il allait y avoir des mesures qui allaient être prises, qui allaient être prises, pardon, notamment des histoires de dératisation. Oui, c'est vrai, ça a été fait vers le sud de la France. Je vous ai marqué à chaque fois. Euh, enfin, je vous ai marqué. Vous verrez la date à hein, chaque fois. C'est vraiment janvier 2023. Hein, vous vérifierez. Enfin, voilà, c'était amusant. Et en plus, il y avait aussi un problème de rats en janvier sur Montréal. Mais bon, là, j'ai voulu rester sur la France. Euh, J'avais parlé aussi d'enfants qui allaient être enlevés. Bah, là aussi, figurez-vous que c'est vrai. Sauf que le problème, c'est qu'on n'en entend pas parler. Donc, je suis tombée, pareil, sur un problème. Euh, je ne sais pas dans quel pays c'est. Excusez-moi, je suis un peu nulle de ce point de vue-là. Mais bon, il y a bien eu des enfants enlevés, effectivement, euh, euh, en janvier. Et donc, l'UNICEF a réclamé euh, que les enfants soient ramenés sains et saufs. Il y avait aussi les histoires de, de Chine, vous savez, j'avais dit qu'il y aurait des problèmes en relation avec les Chine, notamment, des pénuries. Alors cette pénurie-là, c'est bien le riz, effectivement, on va avoir un problème, mais peut-être pas tout de suite, plutôt à partir de février. Là, j'étais un peu en avance, mais j'ai encore trouvé une coupure de journal en janvier qui annonçait donc des, des pénuries sur février. Donc faites bien une provision de riz, hein. c'est important, euh, voilà, parce que on risque vraiment d'en manquer. Et j'avais parlé bons explosions sociale. Bon, bah ça, c'est évidemment, c'était pas très compliqué hein, au niveau des prévisions. Et j'avais dit aussi qu'il y aurait certainement des choses au niveau du numérique. Alors, vous, avez, vous allez regarder là aussi. Eh bien, l'Espagne est en train d'amorcer le virage vers, effectivement, une monnaie numérique. Bon, alors, on va regarder ce qui va ressortir ce février. Donc, voilà, je trouve que c'est pas mal d'aller vérifier un petit peu, quoi. C'est aussi pour moi, hein, voir si ça sort ou pas. Je peux me planter complètement. Hein. Encore une fois, la voyance, c'est pas, euh, pas 100%. Hein. Mais là, c'était des, euh, des petits trucs hein, euh, euh, qui s'étaient euh, qui, qui bien vérifiés. Alors, alors le mois de février, on va prendre le Bélin un petit peu hein, pour essayer d'avoir les différents thèmes, les différents domaines. Ok. Alors, février, les événements les plus importants sur la France. Pénates et cloître. Ok. C'est plutôt les questions de restriction au niveau des foyers, ça. Bon. C'est pas une très bonne carte. Hein. Alors, au mois de février. Espérons qu'ils ne renvoient pas les gens à la maison quand même. Hein. <rire> ça fait penser à la carte du confinement, moi. Euh, on va mettre cinq cartes. Ok? Puis après, on verra pour recouvrir. Alors, les événements en France, en février. Despotisme. Ouais, Donc ça, on est lié dans une situation très désagréable. On a perdu nos libertés. Nativité, intelligence, destinée, oui. Et découverte. OK. Je vais remettre encore une carte. Pour l'instant, ça peut parler de beaucoup de choses. Hein. Quelque chose de nouveau. Alors ça, ça peut être les textes de loi. Là, quelque chose d'important et on va apprendre quelque chose. Pensée amitié. Ouais, ça pour moi, c'est les gens justement qui veulent se sortir du despotisme et qui se réunissent ensemble pour rompre les chaînes. Bon, bah ça, ça peut être les manifestations. Nativité. Ouais, on va en avoir des nouvelles, d'accord. Donc, nouvelles manifestations, par exemple. Hein. Bonheur. Ok. Ennemi. Oh, là, ça, c'est pas bon. Ça, ça pense à la guerre. Et découverte en relation avec l'international. Bon, là, on va aller recouvrir. Alors, on va prendre une autre carte. Alors, despotisme, pensée, amitié. De quoi ça parle La communication les réseaux sociaux. Oui, c'est bien ça. Hein. Moi, je pense que les gens vont de plus en plus communiquer. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai aussi pensée, amitié. Donc, on communique entre nous pour vraiment se libérer du despotisme et aussi pour en parler, pour faire prendre conscience aux gens qu'ils sont vraiment enchaînés dans un système liberticide, hein, tout simplement. Donc là, ça pourrait d'ailleurs aller très bien avec Nativité et Nouvelle. Hein. J'avais dit moi dans ma vidéo astrologique que euh, ce qui allait se passer, c'est qu'il allait y avoir de plus en plus de gens qui allaient prendre conscience de ce qui se passe. C'était pas le cas dans les dernières années, hein. Ah mais là, étant donné qu'on est vraiment touché dans notre quotidien, dans notre bien-être, dans notre nourriture, dans notre travail, euh, etc., euh, dans nos finances, eh bien là, les gens réagissent parce qu'ils sont touchés de plein fouet. Donc, c'est, ça provoque forcément une prise de conscience. Et ça, ça va continuer. Oui, c'est vraiment contre un dirigeant ou un politicien. Vous le reconnaissez, hein Bon. D'accord. Alors, intelligence et bonheur. On va regarder ce que c'est. Encore enfant en danger. Ah ouais, c'est fou ça. Alors attendez, espérons qu'on ait une bonne nouvelle parce qu'enfant en danger, c'est pas très bon quand même. Hein. Et là, difficulté. Ouais, par contre, je trouve que ça ne va pas ensemble. moi. Alors réfléchissons. Intelligence, bonheur. Une montagne, difficulté par rapport aux enfants en danger. Pourquoi Et le troc encore autre chose. Alors, ici, éventuellement, ça peut parler... Alors, j'ai pensé au texte de loi, mais non. Pas forcément. Ça peut être aussi, tout simplement, ce qu'on apprend à l'école. Hein. Ce qu'on apprend à l'école. Hein. Vous avez déjà parlé des, des idées qu'il veut mettre dans la tête des gosses. Hein. Et moi, je pense que c'est ça. Sous euh, le, le prétexte que tout le monde a droit au bonheur, par exemple, euh, et qu'on a le droit de changer de genre, enfin, etc., etc., hein. Vous voyez Les LG qui font BT, enfin bref. il Des questions d'éducation à l'école de ce point de vue-là. Eh bien, ça met les enfants en danger. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à réagir. Des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce qu'on veut faire apprendre aux enfants. Ouais, je ne sais pas, je vois un truc comme ça, moi. Bon, Après, on peut l'interpréter autrement, mais... Bon, après, il y a le troc, alors ça, ça vient de sortir le troc. Bon, alors, le troc, c'est autre chose. Hein. Évidemment, c'est que là, euh, on va revenir au petit commerce. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Hein. C'est les gens qui vont commencer à délaisser, par exemple, les grandes surfaces et plutôt aller vers le marché. Alors, c'est pas vraiment le troc, mais quand je vois la botte de carottes et puis, vous voyez, les, les petits ustensiles, là, moi, ça me fait penser quand même que euh, il va y avoir un, comment dire, un virage... Voilà. Les gens vont commencer à changer vraiment, vraiment leurs habitudes et retourner sur les marchés. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire aussi. Alors, c'est peut-être la carte, elle est peut-être sortie pour moi, hein. Mais c'est vrai que j'ai davantage envie de faire les marchés que d'aller euh, racheter mes légumes ou... Enfin, bref. Euh, dans les grandes surfaces parce que j'ai plus aucune confiance, quoi. Bon, enfin, bref. Donc, elle est sortie un peu comme un cheveu sur la soupe, cette carte-là. On va quand même la prendre. Elle a rien à voir avec les enfants en danger. Mais il y a des choses qui vont changer au niveau de l'alimentation, ici. Alors... On va aller voir de ce côté-là, parce que là, ça a l'air d'être plutôt international. Hein. Ici, ça peut bouger pas mal par là. Regardez. On regarder. Qu'est-ce qu'on a Ouais. Il me dit oui. Bon, bah, il me dit oui. Bon, bah oui. Donc, ça va changer, effectivement, au niveau de l'international. Ennemi, c'est la guerre. Hein, avec euh, le côté international, euh, c'est sûr. Oui, alors quoi Twitter, qu'est-ce qu'il va faire là, celui-là Ouais, bon, on va avoir des nouvelles, hein. ok. Tweet, tweet. Et qu'est-ce qu'il va nous apprendre Tweet, tweet. L'écologie, oui. Bon, non, mais d'accord, mais est-ce qu'on peut revenir sur le conflit, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'on va avoir sur le conflit On va avoir... Ah, une dictature Ah, bah dites-moi. Ouais. C'est marrant, moi, j'ai pas l'impression que c'est le... le conflit. Moi, je pense plutôt que c'est l'écologie, les... les... là. C'est plutôt ça, hein. C'est plutôt ça. Non, cette carte-là, elle est avec, avec celle-là. Bon, bah sur le conflit, euh, j'aurais peut-être pas d'autres infos, hein. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que ça peut escalader quand On va reposer la question. J'ai les chrétiens catholiques. Ah, alors là, on a des histoires. On a des histoires de religion, là. Bah oui, parce que les gens, ils prient beaucoup aussi. Hein. Ils prient beaucoup pour justement faire en sorte que euh, les, comment dire, les, les catastrophes au niveau de la guerre n'arrivent pas. Enfin, vous allez dire, on a déjà la guerre. Oui, mais bon. Pour l'instant, c'est n'est pas encore mondial. Quoique, il n'y a pas de nucléaire. Enfin, vous voyez. Donc là, c'est marrant parce que j'ai comme une intervention divine. là. Hein. Ouais. Pourtant, il y a un yes. Mais moi, je pense qu'on va éviter le pire avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais. marrant, ça fait deux fois les bateaux. Hein. Bateau, au cément, océan, là et là. Qu'est-ce qui va se passer avec la marine Décès. Ah bon Il va y avoir des morts Alors là, je comprends pas. Pourquoi j'ai des morts en relation avec l'eau Qu'est-ce qui est -ce qu y a de me chercher là Et la famine Ah ouais, mais enfin, donc euh, c'est pas le conflit ça, parce que bon, euh, quand même, c'est qu'il y a autre chose, hein C'est qu'il y a autre chose Ouais, là, il est en train de me parler d'autre chose. Bon, sur le conflit, je n'aurai pas d'autres infos, apparemment. Non, là, il est en train de me parler d'autre chose. Il est en train de me dire qu'il y a des gens qui vont commencer à fuir la famine et qui vont certainement prendre le bateau. Parce que la famine va commencer à provoquer des décès. Donc là, on va avoir des migrants, par exemple. En tout cas, des gens qui vont fuir leur pays parce qu'il y a des problèmes de nourriture. Ouais, ça, c'est pas cool, Bon, Donc sur le conflit, j'ai rien d'autre, je suis désolée, j'ai pas. Euh, Peut-être qu'ils ne veut pas me répondre. Hein. Mais il y a toujours ennemis. Alors destinée, c'est quand même une carte importante. J'ai quand même quelque chose qui me dit qu'il y a un truc qui va arriver, mais je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que l'information elle est euh, elle est cachée? On va essayer de voir, parce que j'ai quand même les ennemis, et là je suis sûre que c'est la guerre. Regarder si j'ai des cartes qui peuvent sortir, on va demander à mon petit tarot. Alors, sur le conflit en février, qu'est-ce qu'on va avoir On a un homme autoritaire euh, qui continue à faire euh, bon, euh, ce qu'il a à faire, quoi. <rire> ok. On a un autre homme qui est beaucoup plus faible. Ouais. Ah, ouais, on est bien sur les histoires de guerre. Bon, ça, c'est Zélie, hein. Il sort souvent en roi de coupe parce que c'est un ex-artiste et que le roi de coupe, ça peut être en relation avec l'artiste, hein, enfin l'art. Donc ça, c'est lui qui continue de foncer et continue de dire, envoyez-moi des armes, envoyez-moi ceci, envoyez-moi cela. Et là, il y en a un autre là. Hum, ça, normalement, c'est le travail. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ouais. Il y a une surprise. Alors, la surprise, et là, on a la destinée. Qu'est-ce que c'est comme surprise ah, il y a une alliance, une alliance qui va se faire. Une alliance qui va se faire, une alliance commerciale qui va se faire. Ouais, ouais, c'est Vlad, c'est lui là, roi d'épée. Quand j'ai le roi d'épée, je sais de qui il s'agit. Hein. Alors lui, il va y avoir une, une, quelque chose de surprenant. Le roi de bâton aussi, c'est un homme autoritaire. C'est un homme qui a aussi euh, l'énergie. Alors quand je dis l'énergie, c'est par exemple euh, le gaz, hein. Voilà, donc euh, c'est quelqu'un qui, qui détient ou qui a la main mise sur le gaz, d'accord. Donc c'est lui, hein. il a le pouvoir, hein. pétrole, gaz, tout ça, le carburant, tout ça, c'est lui. Eh bien, il va nous faire euh, une annonce surprise. En tout cas, il va y avoir une alliance surprise là, et ça va être commercial. Pour ça, je me demandais ce que c'était, ce travail. Hein. Ouais, il va y avoir quelque chose, une annonce, euh, une alliance surprise. Bon, donc il va se trouver des alliés. Je me semble que je l'avais déjà dit ça. Mais c'est plus commercial. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ouais, non, mais euh, c'est bon au niveau de l'argent, tout va bien. Hein. C'est curieux. Bon, le conflit en lui-même, euh, bon. Alors, l'autre, il veut foncer. Il veut foncer dans la bataille. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il est en train de réfléchir encore à des choses secret, secrètes pardon, ou cachées. Et il cherche toujours à avoir davantage d'argent Zélie. Hein, on est bien en train de parler de lui. Hein. C'est Zélie, hein. Lui, il veut des sous, des sous, des sous. Et puis, euh, les sous, quand ils arrivent, eh ben, il part avec comme un voleur. Hein. Bon, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Hein. J'ai pas euh, d'invasion ou quoi que ce soit, moi. Non. J'ai une recherche d'alliance. C'est marrant, Il hein. y a un côté stratégique qui se dessine ici. Mais c'est économique. Zélie, lui, il veut que de l'argent et euh, foncer dans le tas avec des, des armes et tout et tout. Mais de l'autre côté, Vlad, lui, il cherche autre chose. Il cherche une alliance, euh, vraiment une alliance économique. Et c'est un petit peu secret. Hein. Il y aura une surprise à ce niveau-là. C'est marrant, il est plus intéressé au côté financier, lui. Ça, c'est curieux. Mais je vois pas de... Non, je vois rien d'autre. Hein. Ouais, il y en a un qui parle là. Ouais, ouais, il ouais, y, y a quelque chose. Hein. Alors, je vais vous dire un truc c'est que là, c'est fini. Hein. L'Occident, c'est fini. C'est fini-ni. Fini-ni-ni. C'est foutu. L'Occident, il tourne le dos complètement. Et là, euh, bah, il, se, il réoriente complètement son activité économique avec euh, d'autres pays. Hein. Je vous dis, hein, les BRICS, hein, j'en avais déjà parlé un petit peu. Euh, les Brics, les Brics, les Brics, hein. ce sont eux qui vont manger l'Europe. J'en suis sûr. Ah, vous savez ce que c'est les Brics hein. C'est il y a la Chine dedans, il y a la Russie, hein, voilà, euh, pour pas les nommer. Hein. Bon, il y a d'autres pays évidemment, mais là, euh, il peut y avoir encore d'autres que ceux-là. Il y a vraiment une recherche d'alliance, c'est sûr. Et l'autre là, le fou, bah, il veut rentrer, il veut continuer la bataille, c'est tout. Hein. Il veut continuer la bataille, voilà, en manipulant tout le monde. Hein. Mais euh, quand ça commence à peser, hein. ça commence à peser de son côté. Hein. ouais. Et puis, il va y avoir quand même des... Bon, il veut continuer la bagarre, c'est vrai. Mais il peut aussi y avoir des gens qui commencent à lui tourner le dos. Au manipulateur, là. Hum. Parce que c'est un conflit qui pèse de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Je vous dis, hein, moi, le conflit, à mon avis, va s'arrêter faute de, de moyens. Faute de moyens financiers ouais il va y avoir un gros blocage là ouï hum. ouais, Ouais ouais, c'est les choses du côté de zélie et sont pas aussi faciles que ça hein. même si tout le monde envoie ses trucs ces machins ses chars et ses machins ces trucs ouais mais euh, ça n'ira plus hein. à un moment donné ça n'ira plus hein. parce que voilà on va regarder de l'autre côté vous voyez comme le jeu, il change tout de suite. Là, j'ai le fardeau et là, j'ai l'argent. C'est incroyable quand même. Hein là, il y a la prospérité, les nouvelles alliances, le succès économique, les l'essor économiques. Et là, j'ai la galère. C'est incroyable. Bon, je vois pas sinon d'autres avancées au niveau du conflit. Ça reste comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore autre chose, euh, d'autres choses intéressantes on va, on va demander. Encore autre chose éventuellement d'important sur le mois de février. On va regarder. Alors, j'ai quoi Un accident. J'ai un accident et un magistrat. Alors, on va regarder si c'est deux choses différentes. Alors, un accident, un crash, et là, quelque chose au niveau de la justice. J'ai un crash accident et j'ai cette carte-là. Nazisme, je pense que ça va faire là. Et là, j'ai un magistrat avec les mensonges. Ok. Bon, on va continuer l'histoire. Hein. Ok. Informatique numérique, et là, c'est quoi Moche et méchant. Ah ouais <rire> Amusant ça. Bon, alors il y en a un moche et méchant qui a menti et à mon avis, euh, qui va avoir des comptes à rendre à la justice. Voilà. Je, je vous le dis comme ça sort. Hein. Bon, je pense que c'est la France. Là. Alors là, on a autre chose. On a un crash, mais il y a une question d'informatique et c'est en relation avec le nazisme. Qu'est-ce que c'est que ça Quelqu'un... Alors, plutôt rouquin ouais je sais pas ce que je suis en train de vous sortir hein. déshumanisé je sais pas là je crois que le divin actuel est fatigué là <rire> là je sais pas ce qui me sort bon alors ouais. vous me direz zombie dé déshumanisé ça pourrait être avec le nazisme hein. ces deux cartes là vont ensemble alors ça peut être aussi quelqu'un qui soit roux ouais et il y a un accident numérique je sais pas ce que c'est que ce truc il y a quelqu'un de roue qui est déshumanisé et il y a un crash numérique. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Je ne sais pas ce que je vous sors là. Franchement, euh, j'en sais rien. Qu'est-ce que je vais prendre euh, Je vais prendre un autre jeu pour voir. Euh, ouais, je prends prendre celui-là, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça Crash numérique. Est-ce qu'on va avoir un problème numérique Et ça c'est quoi Conquête spatiale, ouais. Des bombes. Alors là, par contre, conquête spatiale, catastrophe, crash, et numérique. Il peut très bien y avoir un problème d'un accident d'avion à cause d'un problème, euh, bah je sais pas, d'ordinateur numérique. Il y a un truc comme ça là. Parce que la conquête spatiale et l'avion, ça fait quand même penser à quelque chose dans les airs, moi. Il hein. y a un truc, là. Quelque chose de bizarre. Bon, on va garder ça en tête, OK Des choses en relation avec soit l'avion, soit euh, les satellites, hein, pourquoi pas. Mais il y a une catastrophe à ce niveau-là, et c'est en relation avec le numérique. Je sais pas. On va garder ça en tête. Et puis derrière, il ben, y aurait euh, cela, déshumanisé, peut-être un requin derrière, qui serait derrière cette catastrophe. Bon, je vous mets ça entre parenthèses, hein, d'accord Je le sens moyennement. OK Voilà, donc voilà pour février. Bon, je vais vous poster ça et puis je reviendrai vous faire d'autres vidéos. j'aurai hein, un peu plus de temps normalement cette semaine. Je voulais vous faire une vidéo sur les enlèvements. Je trouve qu'il y a plein de gens qui disparaissent, c'est un peu curieux. On m'avait demandé de faire une vidéo sur Leslie et Kevin. J'ai pas eu le temps de le faire. Je vais regarder ce, un petit peu ce qui peut euh, ce qui peut être arrivé à ces deux personnes-là, mais j'ai vu encore qu'il y avait encore d'autres personnes qui disparaissaient. C'est très très bizarre. Ouais. Donc je voudrais que je fasse une vidéo à ce sujet. Voilà. En tout cas, euh, ben euh, on tient bon comme d'habitude. Hein. On se soutient entre nous. Et puis euh, merci encore beaucoup pour euh, vos commentaires. Merci pour votre gentillesse. Merci d'être là. Et puis, à bientôt. Au revoir.